choisir ne, qui ki, ki en zone no ofev, pa panse peyi ou pas penser pays ou pral changer à chaque fois pour yo ta pour y'a yo prendre une décision toujours peur parce que pa parlé l'occident mettez dossier de yo, ensemble avec dossier gang yo dans la ri pas espérer, pralge changement dans le pays, Mesdames, mademoiselles et messieurs, président Boukele saccageait l'Occident, li passe prend ONG, elle finit ensemble avec sa organisation droit moune. Quand vous me oh, yo inquiet, par rapport à un de décision, gouvernement apprend, kot bandit à yo, qui t'a terrorisé population, mais, Boukele dit, attends. Depuis qu'il est nous remé Salvador comme ça <gibliore> Qu'il est nous développé ça. Mais pendant de trois dernières années qui sont passées, il y a deux parties qui ont recruté gens, fait yon yon, moun dans la gang. Qui côté nous Le président Boukele déclaré, après moi c'est chef pour elle, gentil proverbe créole l'a dit. Moui grand moun, pague pièce moun kap vin passe Lord sou territoire la caille Ni fem la t'sila koudeye la caille, ni tout pou m'tourne devant porte l'autre pays. Jamais dans l'histoire, bagay kon sa. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, Aïti besoin l'idée qu'on ne pas vrai. Aïe, aïe, aïe, bon Dieu. Sans surprise, nous prenons raconté dans le bon timamite mamite. Comment président a-t-il passé dans le monde qui a dit gang le président a été dans le monde qui a dit confortablement. Fou qu'on a mis et il ne faut pas rentrer la le où qui plaisir. été dans le monde. Toutes bon timamite mamite. Sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a été.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 Matin, nous avons eu une chance de présenter, un compte. E Et quand ça, qui c'était, quand tu passé, moi qui t'ai manqué, Merci à chaque fanatique qui t'a commenté, réponse dans ce calme-son. On n'a pour nous devinette nous gagnons. Qui est ce qui a dit, qui s'est fait, qui est content comme ça Qui est ce qui a dit, qui s'est fait, qui est content comme ça Bon, vous montrer nos vidéos. Mm hmm? Elements de réponse pas ou la nan commentaire là. Et moun ki gen là? demain si Dieu veut, ma fè ou Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est Sami Pao Fouko encore yon l'autre fois, qui rentre la caillou pour yon l'autre édition spéciale. Haïti besoin yon leader comme ça. Haïti besoin yon garçon kon son kon sa. Haïti besoin yon groupe moun kon Qui Ki pape, camper gade l'international nan je, le dire, ça que le gueu dit là sans que l'ang ni pas plein bouché madame mademoiselle et messieurs président Boukele, mettez causé à terre dans un discours président déclaré qui comptait l'occident organisation droit moun on Yon teye pendant trois derniers années qui sont passées, Et puis tout à coup noue, yon vingon l'amour pour El Salvador Est-ce que avant yon pas connu qui kotèl teye nan map la? Yon sel j'ai yon fixé, gade non, yon popiner, opine, yon des prendre desisyon, etc. Yon dénoncé, denonse, yon ap sotir rapport. Mais, kote l'amour sa sorti. président a pose tête li question. Donc, pendant lui même l'a mettait précipe la Kaéli contre bande terroriste qui a terrorisé population et puis c'est les ça levé tandis que avant lui pas content mais pendant trois dernières années qui sont passées yo pour qui ça yo pas inquiète comme ça par rapport avec Jean de parti si té qu'on a ramassé ti moun et forcé ti gens ça pour yo touyer gens? les sa, yon pa di o te inquiet. est qui côté o te ye le ke arena ensemble avec FMLN, t'ap recruter si moun pour faire yo soldat voye yo altouye moun voye yo nan guerre qui côté organisation sa yo te ye qui côté ONG te ye qui kote l'autre pays qui dit la démocratie patati patati, qui kote yo te ye est-ce que Salvador peut comprendre l'indépendance, c'est ça qui fait ôter fermes et souillot. Président avancé pour le fait qu'on est Salvador, c'est un pays qui est libre, souverain et indépendant. Nous prenons propres décisions, nous parce que nous grands, nous pa des graines en nos cayotes nous pa des pièces monnaies qui cavine nous chantage. Dieu oui, sou à gauche et bien m'a sanctionné à droite ou p'ap kapra à gauche ou p'ap kapra à droite ou p'ap à gauche, Non non non non non. Yo même yo pa gayé graines en o no caillou yo camper, yo prend décision pour yo pou parce que yo, yo son pays qui indépendant. Et président, allez dit ça suppose clé e devant le monde. Mo grand monde, moins indépendant, moins prend décision pour peut-être bon pour moi. Ou pa ka dire ki ça pour me faire. Et frère, c'est ça ce bien aimé. Président, allez plus loin pour le Nous voulons gagner une bonne relation avec l'autre pays. Nous voulons allier. Nous voulons partenaires. Pas de problème. Nou pa nous sommes capables de Mais pas que nous sommes capables de pour faire une colonie. Eh, eh, attention, nous avons l'histoire. Nous sommes grands Ok? pas penser nous capable venir pour n'abvini pas c'est m'l'autre, Dit mais qui ça pour me pou faire? Eh bien, gardez, non, Joindre dans tante, patati patati. Non, non, non, non, non, non, non, non. Relations amitaille là, pas arrivé là, s'il vous plaît. Relations partner, pas arrivé là. Relations alliées, pas arrivé là. Ou grand monde la caille moins grand monde la caille, moi, prédécision qu'a pour la caille, bon pou même j'en décision qu'a bon pour la caille. Lorsqu'on a prend décision la caillou, on pas le foure bouche là-dedans. Et si toutefois m'a venir, m'a marcher sur décision prend parce que c'est ou grand moun. Eh bien moi même là m'prend décision la caillou, ou pas cap commenter, ça pas gadou, moi grand moun. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs, Président allez puis pour le dire, pas penser na une femme tourner colonie, ni femme tourner ti la coup derrière la caillou. Avec dit c'est en fin de décision là et nous vini n'a di nou nou. dit n'a nous faisons même je fait actuellement là dans le pays d'Haïti frère. et bien aimé ni tout nous pas comme devant porte nous avait dit nous sortons, nous petit petit petit petit petit pli, dans sa et puis nous finis là l'un voulait parler l'un voulait non non non non Bagala pa ka kosa, konsa, grand gran moun ou grand moun, ret nan limit ou mwen menm ret nan limit, pendant que n'a kolabore, nan respect youn pou l'autre, nou capable toujours alliés, nou capable toujours amis, mais pa bonse ka faire tourner colony. Et président aller pi loin pou le fait konnen. Cet type de leader sa yo, pays d'Haïti besoin pour dresser le compte agent raciste systémique international la ka pousser pays dans l'abîme chaque jour pi plus. <laughs> Mais qui est-ce levé, qui a campé pour faire déclaration ça dans le pays d'Haïti Tout a tiré roche, mais il n'y a pas de cache-maître. a pas de cache-maître à l'effort. Parce qu'il connaît qui s'est fait dans le pays, comment il a Et c'est quand il est tonton sam, et c'est quand il est colon, et c'est quand il est euh, amis français à Canada. dans le a pas dans le il famille pour une meilleure éducation. Parce que nous ne sommes pas de travail pour payer les ge bonnes gens l'éducation. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, capables de comprendre, je gouvernement du gouvernement Canada, passe par prend ambassade qui est dans le pays d'Haïti, il un le gouvernement américain, plus l'ambassade de la France, a soutenu le Premier ministre esclave la coupe. Oui, Premier ministre, son esclave la coupe. Nous ne pouvons pas perdre ça parce que les impliqués dans l'assassinat président. À cause de nous le dans tout le président, eh bien, qui est ça qui le passé Ils utilisé ça pour faire le chantage. Est-ce que tu comprends? Ils utilisent faiblesse ça pour faire le chantage parce que. Ou même ou capable la capacité ensemble avec la quantité bagaille ou gen la caillou et on pas jamais été à la hauteur pour dire eh bien mais ça m'a fait mais qui quantité de jeune m'a voué aller étudier chaque année dans tel pays pour que ou capable de ramasser connaissances pour nous connait comment nous capable exploiter ça qui en bas pour développer pays nous pas de temps pour bagaille comme ça c'est voler c'est écraser c'est faire corruption c'est créer gang c'est dans ça nous plus fort donc Kounya yo même ki wè, zizye yo gade non bat, yo diket. Si nous fons gens, eh bien, gouvernement, se ba y vol, le selma y apregle, nou yon nan crime, gong fason nou kapab gere yo, gong fason nou kapab domine moun sa. Eh bien, ki sa ki pral passe pe pa isien, yo utilise feblesse sa, comme nou si nan touye propre président, yo utilise le poufe chantage, eh bien, sotande ya, sa vin feke, yo genye droit pour yon pye vaste ressources minérales pays. Et nous battons comme ça, Premier ministre a chap, dit, chap, ici, chap-chap ici. » Parce que sous pas, si vous passez, il y une résolution. Pas, si vous passez, il y une Donc tout autant nous pague dirigeants qui honnête pas pensé d'être capable de mettre principe son série de ambassadeurs qui n'ont pays d'Aïti qui vignent pour yon tout toute dans le dossier politique pays. Donc, pour le président Bouquet, il fait ça, il pas guégrin, il en a Et même le gouvernement, pas guégrin, il en a eu le fève. Yo, c'est moun qui honnête. Gè travail pour faire fuck ou honnête. Gè travail pour faire moun ki nan entourage ou, yo sou même l'onget don dans sa mave ou. Se pa moun ki te boko kote président non? Président ou kote ou même yon kote. kote. Président te chage moun dans sa mave, mais li patge moun ki te sou même l'onget don dans sa mave, ki te bagay yon même jan, ki te gen men vision, ki tap bataille pou men bagay. Non. Yote la tout, mais yon pa tap travail ensemble avec président. Et figurant yote. Est-ce que tu comprends? Vous êtes là pour faire mon en pile, quand côté président pour faire photo, mais au fond, le président, c'est pour il Si là? s'il pas je tout le ministre pas tout directeur général qui ta qui a contre le président pas c'est lui-même qui assassiné, et puis Donc tout autant, nous ne pas les gens qui doivent, nous ne pas les sénateurs qui doivent, nous ne pas ministres qui doivent, nous pas gens qui nous ne des pas qui crédible nous qui Pièce ambassadeur ou ap met principe sou yo. Et yon président pap ka fout si kampé pou le font déclaration comme ça parce que même moun ki bakote li yo pral montel kont Vas-y, ou ap fè président ou nan pose. Ma met si la nan la rue, le conseil bien ou oblige koube. Asam nou l'oblige pliye ke parce que si tu ne sais pas que ne sais pas que le ne sais pas que tu pas ne pas que tu ou ou pas que tu ne pas que ne pas que pas ça. C'est ne sais pas on pas ou que pas que ne pas derrière, ou mêmeouche le blanc li même qui gagne gros satellite dans l'elle connaît so après l'arragier barrage lui prend pour le mettre kozodeur depuis que lui pas capable joindre ça le besoin à la crasel pendant que nous na pas en pile même la foncer la fait ça pour le faire ça c'est les mêmes tant qu'on en pile en pile pour lui donc frère sœurs bien-aimé moun yo à travers ONG à travers ambassade yo c'est l'opération secrète d'estabilisation yo Faux organisation droit moun. Moun sa yo se allié oligak yo. Ak faux politicien. Neg maison yo. Donc, kap soutenir et financer gang yo ak groupe terroriste Kap terrorise population. Kap kreye climat instabilité chaque jour, Donc, immédiatement, gen yon chef. Ki di kon sa. La campé kot moun sa yo. Eh bien, sotande ya. <laughs> des so, 200 qui la pour soit yo exiler ou bien tuer ou. même j'ai fait ensemble avec président Jovenel Moïse depuis yon président campé li ose devier statut koyo soit ya. soit yo ou bien yo, yo, yo, yo exiler et moun kapfel. Se c'est moun ki dans gouvernement moun ki dans sécurité parce que Moun sa yo yo déjà genye vie dossier, chez ton sam yo déjà gagné vie dossier, natiwa pays Canada, natiwa la France, etc. Donc, moun sa yo ki genye objectif yo même bou de pour pou pa jamge la pelakayou, pou pa go ken institution ki fort, qui pa go ken institution qui solide kap mache, c'est objectif yo sa. L'autre des organisations vini, oui, pour la sécurité. Qui sécurité? D'autres organisation vini pour la sécurité, j'aime bien sécurité. Et où pour mettre sécurité la kayou? D'autres organisation vini contre la famine, toujours de grand groupe red. Date ou organisations organisation ab pour la justice, ou pas quantité moun qui n'a prison? <laughs> a la traque pour la ve et Eh bien, président Boukele lui-même dit, il prend responsabilité, il pas pièce moun qui a vini passer l'ordre, dit, mais qui ça pou le par que piès moun ka bin fè le tourné ti la kou derrière li se grand moun donc les pays a tap craser les situations étaient difficiles moun tap mouri mi pa t'wèn un seul kou moi prendre décision mi chita me réfléchis mi dit mais qui ça qui pour fête Eh bien rapidement moi nous commencer soti nous inquiets avait dit les moun tap mouri a nous pas d'inquiets quelle hypocrisie donc mesdames mademoiselles et messieurs haïti besoin li t'a kou bouke l'équipe prêt pour mener un travail pour mener une bataille contre gang yo ensemble avec moun cap financer gang yo donc la très très important pour que nous joignent des dirigeants qui gen colonne vertébrale comme ça donc madame mademoiselle et messieurs me capable dire président les classer ONG yo les organisation k'ap défendent soi-disant droit moun les classer moun k'ap critiquer yo. et puis il fait konnen mais il y deux gangs qui plus violent dans le monde, la, qui se MS-13 ensemble avec 18 suites. Mais, ma classe monsieur ça, et puis, nous, nous, nous, nous, qui est pour qui qui nous, nous, nous, pour nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, et nous, nous, nous, les nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, est pour pays qui joue la paix la prè comment pour jouer consensus pour sortir pays ou la crise Tout la 5 journée délégation a débarqué dans le pays d'Haïti mais ça qui est grave dans histoire c'est que pays si là les avion pour perturber les gangs Li voyé bateau pour perturber les gangs ça fait deux et puis après le li pa capacité pour le mener en mission de sécurité mais ou même encore qui a problème dans le problème ou un Mais c'est la caille, oui, ou fait commande matériel pour la police, capable d'aller faire opération pour mettre sécurité. Plus de 50 ans, l'argent, j'en en eu, et pourquoi j'en capable de livrer blende? Tandis que pays, en milieu, blanc pareil, c'est combien de milliards, combien de chats, vous avez sorti la caille pour aller porter le support qui n'a pas et chaque chayovin ensemble avec hypocofait 3 trois trap courir il y a un problème pas gagnon ca avec il juste rester camper en panne tendez bien oui même moun ki di la pedo chercher solution la pedo regarde comment pour mettre sécurité oui il est très très préoccupé par problème en moi il voyait avion il voyait bateau et puis ou voyait acheter matériel la kali matériel la prend temps prend temps prend temps Jusqu'à ce que le ministre Abdou regrette lui désespéré. Mais c'est quoi l'histoire? Qui m'a deux ans? Attends, si nous n'avons pas de monde qui a colonne vertébrale qui est capable de parler ensemble avec les dirigeants pays, qui est capable de parler ensemble avec l'ambassadeur pays pays, ou pas wè nous n'en Et e malgré toute quantité de temps, vous ne pas respecter ça. yo dit pas gagner dirigeants de pas se, les Ok, nous ne nous pas parler fort. Si beta ke pa jambè fait, ou wap boule garçon. <laughs> hey! Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, jounè jodia a nou besoin de l'idée. Se pas l'idée kap kambè dou tire wach tout kote. Se pas l'idée toute la saint journée qui avec un ti mosso katon devant ambassade. Tout yave, non, non, non, non, non. Se pas jè de moun sa yon nou besoin. Nou besoin de l'idée, puisque l'idée c'est yon solutionne gagner problème eh bien il pas pété courir monter descend mais l'a gardé comment le capable joindre une solution par rapport avec problème dans le chital réfléchi nous pas besoin tout des moun qui vini toute la sainte journée ensemble avec des belles idées mais belles idées au pacifique pas ici belle idée sans action c'est l'ave terre et nous toujours prenons belles belle idée sans action Nèg la il prononcer eh, des belles discours. Nèg la il prononcer une série de belles discours. bon bon, nous bat bravo. Alléluia. Avant m'a marché chef là, mais re, action zéro. Pas janm yé action pose. L'autre la vin il dit e il plan sécurité, prap prap prap et de le projeté et puis il oui, mais n'a pas commencé là. Li marché fait e formation 4 points pays Plan sécurité l'an mais bra mais kou pas pa à l'action Pas Pa ganyen café Belle idée seulement, pacifique. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, qui te raconte une histoire qui est extrêmement intéressant. Rate ensemble avec Sourit, te placez yon rendez-vous. Rendez-vous ça, te placez dans objectif. Pour te bailler chaque voisine une leçon qui empêche yon débaké kay voisine. Parce que voisine n'a te gè boutique pour yon de chèpi. Eh bien, Frère bien-aimé, les jours à tout notre dans la zone réunie. Les notables table rapidement, président, après elle la parole. Le président fin salye yo, les dit, eh bien, je ne j'en dis à nous réunis, hm. Nous réunis pour nous parler sur un sujet qui est extrêmement important et non seulement ça tout pour nous en nou parce que c'est un bal qui est fait. Parce que sourit ensemble avec rat, rate te ge plusieurs temps a pas enjoy yo c'est parce que a pas ouais chat la nan bloc la, pas tande l qui fait youn dit l'autre et puis yo prend grand défaut président fin parler di m'a fait place ensemble avec président sénat qui gagnent pour que li ba yon une bonne nouvelle Rat, ak sourit relé oui aï bobo yo bat bravo Sénateur a pris la parole, sénateur a salué tout convives qui étaient là. On dit bonjour sénateur, oui, n'a pas ou. Sénateur a dit, moi, je ensemble avec une bonne décision pour nous. Décision décision, c'est pour que nous achetions une cloche pour ne croquer dans coup Chaque chaque voisin. Comme ça, depuis là, vini, nous nous attendre. Oui, oui, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, bravo, aïe baba, yon content. Et puis, frères et sœur so bien aimé, rapidement, soirée après l'ouvri, mais sourit la, li même la p'suivre. Parce que Sourit pas de gen droit pour te prendre la parole dans le festin. Mais, frères et sœur so bien aimés yon te paye, yon te sourit pour sourit capable jouer, bolero, parce que sourit vraiment fort dans jouer, clarinette. Eh bien, vous ça, bien-aimé. Musique a tombé, mouna a dansé, vous a payé joie. Parce qu'on joue une solution pour la crise là. Est-ce que tu comprends Même je suis avec chaque petit groupe, toute la sédition, du a dit, à quoi à gauche, à quoi à droite, à quoi à l'arri, à quoi Montana, à quoi mais ça a est Où son plan impeccable qui va sauver le pays mais. Belle idée. Toute idée au bel et au semblable mais action zéro. Et puis les morceaux fin passé sourit paret li camper devant micro. Et puis, il dit ventre attention. Bon député il dit mais il te, te bal la part. Voilà ça a passé là. La... Joue ici là et bah ici qui ont invité à venir jouer. Quand qui dit quitter le ballon bah quand ça le bral dit. Sourit dit nous même tout. Nous vraiment affectés par ce qui a passé pendant le dernier moment. Même une question. C'est qui est ce qui prend le coquet Cloche là, n'a pas là. C'est qui est ce qui prend le pour parler ensemble avec l'ambassadeur pour dire que nous, grand monde, nous sommes capables de prendre responsabilité, nous suspendons. C'est qui est ce qui gagnait des idées qui prêt pour mener le peuple dans la bonne direction. C'est qui est ce qui par gagnait Les sourit la fin de pose une question ça, mesdames, mademoiselles et messieurs. C'est moi-même qui prend décision décision et moi qui viens avec idées, c'est pour l'autre chef lui-même dégager le métal en application. Président qui pi puis a dit, eh, allez yon motion s'il vous plaît. Moi même par rapport ensemble avec responsabilité, mon papa quitte. Pas là, et puis pour mal maré, Cloche nan couchette. Non, non, non, non, ça ne se fait pas. Depuis qui quitte là, député a dit, eh non, non, non, non, mon papa là, non, parce que immédiatement la fini là, m'a voyage d'affaires, mon pralé, naso, se bateau, m'kal prenne. Oh oh le commissaire gouvernement commissaire kap eh a dit suis pas capable non parce que madame moi enceinte a la coucher donc moi pas capable quitter Eh et bien frères et sœurs bien-aimés pour juste balle la fini y a pas de capable joindre yo monde qui pour croche cloche là qui pour poser action après belle idée pour que capable joindre solution à crise là donc c'est ça que faut jusqu'à présent ni sourire ni rate pas jamais raison devant chat depuis pieds, chat c'est pieds qui lagent parce que pas j'aime ni capacité pour coquer cloche là dans le Eh bien, je vous à frère c'est so bien aimé, tout le temps a dit c'est l'international, c'est le pays à gauche qui empêche nous avancer. Mais qui est-ce qui a kran, pour camper dans figuille international pour dire, pose moi capable de faire pour payer. Et là où je capable de faire, c'est parce que fake ouille Mais on a des capacités, on son leader, on a mené le pays à côté vraiment. En tout cas. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, même Jean-Président Boukele Jouné Jodia, Kampé Kasse maintenant ONG, Organisation Doua Moun, Kapdil pas supposé fa gauche, pas supposé fa droite, eh bien, même Jean-Tou nous un pays qui indépendants, nous supposé capable de prendre responsabilité. Frère, c'est ça bien aimé! insolite nous pour Jodia. Mes amis, ou quoi c'est cause? On s'en son oui, on s'en s'en s'prasson, le faire. Les amis, je suis tombé sur la sauce poisson, papa ici, sais pas si je ne comprends la sauce poisson. Je suis en train de me Je ne sais pas. Oui. Mettez pas de tomates là, chérie. Sauce poisson, tu fait, oui. Mettez pas de tomates là. Il a mal pour tomber comme ça. Oui. Mais lui, il est trop chaud. Mm. Pas de tomates là pour boule, oui. Si l'eau là, tu la faire boule. Oh! Ah, parce bah, de l'eau fred. Mais quand tu as acide, poisson, pour vider la l'eau fred. Ok. Brasse, chérie, Brasse. Pas de tomate là pour qu'on fonce là avec ni lula là ni de l'eau. Moi, Brasse. Pas de tomate là en bas, de l'eau en là en bas. Brasse comme. Qu'est-ce hum. qu qu'on fait maintenant? Eh, pas de tomate là fait boule, bébé. Il fait boule, il fait boule. Samy. Manger pour garçon, oui, si vous comprendre Garçon qui parle de manger, il n'a pas quitté. Mm -hmm. qu'on s'en quitte. Ça poisson, ça. Ils mettent de farine sur lui. Oh, qu'on s'en met le sans <laughs> oh, pas de tomate là pourquoi? oh Pas de tomate là, tout fait. Vous puis c'est ça soit le poisson là, il est là. Vous ne pas de métacide dans le poisson. Hein, non, parce que, ça est la farine, on passe sous la épice là, parce que je comprends pas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et pour mettre le poisson en frire, il pas de tomate là. Après, si manger, mais pas ici. Manger, oui. Il a manger, ok. Les amis, regardez, misez des graines de poisson. Non, chouchou brasson, on va pas coupé Comme souvent, les chouchoune, on ne va pas couper, non? Aïe, j'ai un poisson Et la chouchou chouchoune, pas coupé. Avec des boutons, il y Poisson, ça colle, la les crase quand même. Les amis, regardez, boutons. Oh, oh moy bout pat tomate ki chwem bayisien ici mm -hmm. pour garçon on va faire manger à chéri continue mes amis ni fait manger vraiment jour on a ala poisson pour garçon poisson pour garçon soi Vi... ça fait un hein? on vide de l'eau <laughs> là ou que vide vide comme attendez pas ça ça est fini ça le OK ou okay, que garni c'est si piment avec eh, Ajouaf ajio is bulit me pa son oh pa son beaucoup même coulan oh oh, ça y est là ça est taget cou de peuple haïtien sans poisson beaucoup même viré non poisson ça te gagne te gagne farine là quand même parce qu'il pas ca oh manger qu'est-ce que c'est ça poisson hate hate hate hate sauce poisson sauce poisson peuple haïtien eh, eh, eh, garçon, n'a mangel. N'a mangé mangel, ha, mangé ha, wap, mangel, kademisez garçon, mes amis, sauce poisson, oui, en tout cas, bon appétit, monsieur. Mesdames, Mademoiselles et messieurs, journée aujourd'hui à même faut que moi dise, divers élèves té présentés devant la presse qui sonti dans lycée Petio ensemble avec lycée Daniel. Yo fait qu'on yon gen trois semaines depuis au pas ka suivre coup à cause des balles qui pété dans ak Solino. Yo demandé de pour autorité au temps pri s'plait retirer l'école là dans la zone une façon pour que capable gen chance fin suivre coup pour capable boucler année. Pour plus en entendant des déclarations. de déclaration. mm. de, combien de temps on débat sur le cours? Trois semaines. Mm. tu fait une classe? Faire une Et pourquoi ça ne des plus de l'école à côté de Parce qu'il n'y a pas de travail. Alors, les gars. La gaine, la gaine un problème comme ça, comment nous faire dans l'école là, comment nous gérer les dans notre C'est même nous comme ça nous même faire nous Okay. Okay. Okay. je, dis, je, dis, Alex, je de à l'exemple de notre local. Mm. Nous pas notre Oui, le, nous continuons à notre école, dans notre lycée. mais pas tous les finis. Parce que c'est pas un espace. Je faire un espace à des élèves. Si tout dit on va à plus, vous passer nous encore. Parce que c'est un à la caillou. Mm. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> parce que l'école là là doit y parce que là même pas devant l'école là nous dit l'hôpital venir ne vois côté l'école là ya devant l'école là tu dit les frustrés comme parce que je ne ne pas nous avancer alors qui l'école, la vie, est-ce que le ministre de l'éducation nationale va de la Est-ce qu'il de est la dépôt oui, oui. je recevoir. nationale va. va Je avec nos 11 ans. Parce que depuis le 28 février, nous à l'école. Nous, avons nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, avons fumé nous, nous, nous, là. nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, trois nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, c'est ça, nous avons besoin. Même si l'école n'est pas venue, le professeur ne va pas venu, qu Il n'y a pas de venir. Il n'y a pas besoin de venir. Il n'y a pas besoin de C'est ça, nous avons souhaité. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous avons déclaration des déclarations. Quelques élèves. Je vous rappelle, nous avons passé le ministre de l'élevage et Nesmi Maniga. Fait qu'on est dans la presse, et eh bien, a prend une décision pour mettre devant l'école, plus policiers yon façon pour que timon yon capable suivre suivre sans qu'elle saute, et pour professeurs yo yo, yo yon capable de faire Mais on dit, raison, ça yo il pas vraiment ouais présence policier. N'a fait un coup de pied dans la commune Carrefour, divers citoyens dans la presse montrent inquietit inquiétude par rapport ensemble avec phénomène et à qui continue à enchaîné vinn fait plus grand goût plus la misère pour plus de détails en nous tendez ensemble et de en plus, en plus ça qui avait là li li, li pas étonné du tout li pas inquiet. alors lien qui était mais pas étonné par le fait que euh on t'a toujours dit que si pas rien qui fait pour éviter que machine ça fane ça pas pas suspend et tout un temps une situation difficile ça et je me suis en juillet 2021, je sur la radio et télévision en pays. Ya, dit si il n'y pas de volonté politique, si il n'y a pas de volonté international la, si les qui qui et à tout monde sur le plan socio-économique pas gain pas mais qui fait dans le pays, ya, na est nous dans cette situation. Et c'est ça que je suis capable de dire aujourd'hui. Nous vivons en situation de misère, en situation de pauvreté, en situation d'insécurité de dernier de niveau, côté que personne ne s'implique. Yo yo. Et nous avons constaté le pire, et en pire côté du pays, que personne ne pense qu'il est capable de vivre dans une situation difficile. Et je dis à n'y des personne qui peut vivre e, là-dedans. Et il y a des gens qui acceptent de avec l'activité. Nous avons la Nazon, nous na avons Odelma, nous avons pris Christoie, nous avons La Boule, Thomas Sefematrinskov. Et même quand il faut, je dis à la, commencer bien a un peu de doute, un peu d'inquiétude dans les habitants qui vivent dans la commune. Alors, moi-même, comme mon avis, et mon qui était toujours à pleuver crime, à pleuver voix, pour me dit non avec un ensemble d'autorités. Ou bien soi-disant d'autorité mécanique, des séries de monde qui là, qui pas jamais viennent régler un yé, qui pas jamais viennent pour prendre des bonnes solutions pour le bonheur du pays, pour le bonheur du peuple haïtien, moi-même, ça n'a pas étonné, parce que nous te toujours connu que nous en face à une équipe qui seulement viennent plein de ne régler cause pa yo, cause tis ami yo, fami yo, mais qui pas de jam là vraiment pour garder misère population pour garder dans quelle mesure yo kab sorti population d'une situation de moins aide à une situation de mieux zè. Alors, dans une situation comme ça, nous mêmes nous quitte phase inquiétude là, parce que toute inquiétude yo plané déjà, a là c'est qui solution appropriée qui capable de prendre avec problème problème et avec qui moun pour solution Est-ce que nous continuons continuer à faire des gens qui ont confiance pour qui ça ou bien est-ce que nous pouvons pas continuer à faire confiance. Non, nous pouvons pas faire confiance parce que c'est des gens maquillés qui l'ont, des gens qui l'ont seulement, qui ne peuvent même apporter des solutions cosmétiques. Nous pas besoin de nous qui capable de nos situations pour apporter des solutions durables pour que le peuple a soulagé et à vivre normalement. A tout le monde à vivre. Donc, et la situation qui a continué à arriver dans le pays, la, fait tout le monde peur. Et nous avons pu empile l'institution dans le pays, a commencé à vider la police, les policiers, prenez le Chili, prenez le Saint-Domingue, prenez le Brésil, prenez le Mexique, pour le Nambaye des États-Unis. Et tout le long, nous avons des gens qui pour sécuriser nous. La. Et nous déjà, nous avons déjà. Et en plus de jeunes en les gens qui ont des compétences, commence à courir net quitter le pays. C'est un espace peut-être que l'oligarchie ou bien international a besoin pour le pouvoir faire Et son complot qui est fait par les Haïtiens, qui sont des dirigeants, des gens moun, parfois nous bâillent mandat qui pour diriger nous, qui pour protéger bien avec vie tout le monde dans le pays. Alors je dis, il y a des gens qui sont de ça. Tout le monde net pendant a que des gens qui payent plaque, toute qualité de pendant ce temps. Il e, y qui sont responsables de ça dans pays. Il y a des gens qui de sécurité du pays. Il y qui sont responsables de la sécurité pays. Il a pas de gens qui j'am gentils. Donc, qui est qui est pour me demander de qui est pour me demander aller? C'est tout le monde qui est honnête, qui n'est pas utile dans le pays. Qui pour... lâcher ça, il y des jeunes garçons, des jeunes femmes, qui en pile gens dans la société civile, dans la scène politique, qui sont très cohérent, et qui sont conscients de l'état pays qui fait bonne lecture, qui est capable de faire des analyses concrètes et qui clair que capable de mener le pays non une situation peut-être que tout le monde capable de vivre là. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous avez des déclarations. Eh bien, un citoyen dans Carrefour m'a depuis plus de passé, même moi, Premier ministre Ariel Henry, dans ce pays, une semaine après, il était arrivé dans la primature, il était déclaré dans deux, trois semaines, eh bien, sécurité après retourner dans le pays d'Haïti puisque tu es déjà un plan qui a, c'est juste appliquer le bras. Appliqué jusqu'à présent pour qu'on capable de gagner sécurité. Bienvenue dans Haïti, la République des coquets et ses seuls volets au caprété. Mesdames, mademoiselles et messieurs, mon cher, bonjour, vous avez Haïti a zame avec insécurité pour assassiner et kidnapper malheureux et malheureux, jeunes femmes et jeunes garçons qui sont défense. Mais malheureusement, Haïti n'a pas zam ni insécurité pour éliminer malandré délinquants, traite maquillés, reste avec colon, prostitués, oligarques corrompus. Expliquez-moi ça, non, peuple haïti. Il y insécurité pour les gens qui s'en défense. Mais il série de traite maquillées, série de roulettes qui pillent les de l'État, pas gen insécurité pour vous, Pas zam pour vous. Frères bien aimé tant de déclarations, ça. La vérité, la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule opposition, c'est l'opposition qui accompagne le peuple haïtien chaque jour dans son combat pour la satisfaction de ses revendications légitimes. Une seule opposition, c'est l'opposition qui a fait le dossier petro caribé qui a poté dossier Demalogue, qui a demandé qu conférence nationale, opposition qui a demandé le système, exclusion ça, pour nous construire l'autre pays, son seule opposition qui gagne, et je vous dis, opposition, hein, c'est peuple là. Mmh. Opposition c'est <coughs> jeunes, c'est femmes, c'est l'église, c'est médecin, c'est professeur, c'est artiste, c'est tout le monde qui est ensemble dans le même combat, il faut le reconnaître. Maître mmh. Michel André, opposition c'est tout secteur ça C'est écoliotou qui, euh, qui parle de l'école. On dit que Matin, temps, on dit que si Jovenel Moïse quitte le pouvoir, jeudi en demain, tout le bagage. Clairement répété après, après Avec quel, le peuple par quel Par quel moyen Qu'est-ce qu qu qu qui vous permet, par exemple, de prévoir que tout va reprendre non, une fois, une fois <rire> que le président Jovenel Moïse quitte le pouvoir Au nom. Au nom. Et là, je le dis, au nom du secteur démocratique et populaire, au nom de tous les groupes signataires de l'alternative consensuelle, au nom des députés sénateurs de la branche institutionnelle de l'opposition, Jovenel Moïse laisse le pouvoir aujourd'hui, demain, pays à calme, pays à propre. Toute rue lavée, tout Simon retournait l'école, tout business fonctionnel, pays fonctionnel. Jour aujourd'hui, il y a le reconnaître le m problème. Ils pas de il non, ça pas le fait. Hein, la fait de manière automatique. Et les armes qui sont en circulation, les armes illégales. Non, écoutez, les armes qui sont en circulation, là tu parles des gangs. Et, pas seulement des gangs. Non, tu parles des armes qui sont en circulation. Que ce soit dans les rapports publiés par des groupes de droits humains, que ce soit dans un dernier rapport qui était publié par la DCPJ, nous constatons que c'est le pouvoir en place, c'est des sénateurs pour être du pouvoir, c'est au cap alimenter gang, c'est au même cap bâiller gang, c'est au cap bâiller aux âmes pour assassiner la population. Et ce n'est pas moi qui le dis. Est est Est-ce est que, est que la paix peut être rétablie Bien sûr. sans un désarmement? Mais le désarmement, écoutez, il y a deux façons. Pas qu'un secret n'a fait qu'on là. Mm -hmm. Comment on fait face aux gangs armés dans tous les pays du monde Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Un, l'État intervient avec des programmes sociaux pour prendre en charge les quartiers sensibles, les zones sensibles. Mais si l'État, côté programmes sociaux. Yo? <rire> Pays <laughs> à calme, pas vrai? Pays calme. Procès Petro Caribe, fait. Conférence nationale, fait. N'est-ce pas? Immédiatement, Jovenel allait. Eh bien, tout bagay après prend automatique. Mais tout bagay reprend automatique. Attends, journée, a pour sans Jovenel Moïse, pas tombe sous nous? <laughs> aïe, aïe, aïe. Et ça que fait ma gainz-amg insécurité pour malere et malerez qui s'en défense mais pour avant l'autre chose ça y pas insécurité monsieur et mesdames mademoiselles et messieurs ma prenez ensemble avec vous c'est le regret gagné après assassinat président c'est le regret gagné c'est les map monsieur moun innocent qui pa kon anye yo fatra, Se c'est eux même yo a traîné dans la rue cadavre sou le fatras mais c'est pas moun sa yo c'est ah, si vous faites fait pays trop mal yo payés, yo fini automatique tout bagaille prale reprendre ça veut dire n'a switch coupe c'est comme si ou t'es sorti sous génératrice puis au baï courant ah, ou just switch baou et puis. courant oh là là c'est trop facile j'en ai jodi a paya calme hein. paya calme tout bagay repren, automatique parce que Jovenel Moïse qui a bataille pour couper contre Malachong, pour voler à gauche, à droite. pays a reprendre Tout bagay calme, papa ici. Est-ce qu'on de, de journalistes qui a dénoncé? Non. Pays a calme, pas de gang. Est-ce que tu sécurité? Si tu as une sécurité, tu ne peux passer pour le monde déjà. À la traque pour la vekaité, papa. Je hum. me dis c'est le seul regret, je vous dis c'est l'oue. Malerez, les gens qui n'a qu'attiré populaire, des innocents, Tibébé, jeune garçon, c'est au même cap tombé, c'est au même temps <t> en temps où j'ai une nouvelle, yo j'ne boule dans ca, yo j'ne soupille fatra mais c'est pas racketter ça yo, c'est pas prostituer ça yo, c'est pas rester avec ça yo, c'est pas traître maquillé, c'est pas délicat ça yo, frère et soeur bien aimés, ça a changé quand même, même pas Boris titre toujours dit, Haïti c'est la République des coquées. C'est le volet ou le Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. yon un sauce-poix pour qui va le faire, oui, sauce-poix haïtienne. Ou même qui pas qu'on fasse sauce-poix, hein, eh bien, préparer ou pour le faire sauce-poix. Ah, ah. En allez, madame. Si vous n'êtes pas change bon monsieur, messieurs, quittez pour ah, ah. un sandal, il t'a battu moi. Sur so, ce petit toc là, je dis pour quitter salope parce que ne va pas qu'on sauce-poix. On l'a pour quitter salope parce... Non, il pas de bon bâton, chérie. S'ouka fait ça, il pas de bon bâton. Ça fait là? On soup pour faiblesse? Mais c'est quoi ça? On pas qu'a fait là? Ok, ok. On continue. On on on on quitter salope, quitter quitter Oh, fait femme ici, Mais vidéo, ça le fait après. C'est tout le monde, c'est toute le qui a fait. On se sent comme ça, on se sent pois après. se pois mais. Je pas mais. mais. Magazine qui est so sorti, a fait qu'on est Haïti, placé en 60, combien de combien de qui fait manger. C'est gens genre de manger, ça, yo a gardé. Il n'a ne gardé pas manger. Pour me faire ça, ne pas me donner. Les garçons Garçon, faciles. Les garçons sont Garçon, Les facile. que les garçons sont faciles. J'ai l'impression que lorsqu'ils viennent mache pendant le dernier moment, ils ont 4 pour 5, 4 pour 5 good. sous plein, ils 2 sous libao. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils ont 8 à avec Haïti, papa. En tout cas, j'aime toujours les Haïti dictature, l'appel des anti, Haïti démocratie, la République des coquins. Sel vole au Caprété, qui vivra, verra, qui mourra.